Qui nous, qui nous fait venir une fois par mois ici pour, euh, pour faire ces belles jams. Merci à tous. On se retrouve la prochaine date. On sait quand c'est ici, le 23 mars, même heure, même endroit. Et là vous venez avec toute la famille parce que c'est pas les vacances normalement. Donc tout le ouais. monde vient. Ok, on va conclure ce morceau sur un, ce, cette soirée par un morceau de Third World, un groupe qui a marqué les années. 70, 80, 90, 2000, 2010. J'ai marqué l'histoire du reggae en fait. Ce morceau s'appelle Ride On. Mmh. I'm E I'm I yeah. live yeah. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt, bonne fin de soirée, attention au foot. et merci surtout, merci à tous. Bien merci bien beaucoup Agile, et toutes tout les se dit, de faire de cette soirée, une soirée magnifique, rendez-vous mensuel. On vous donne rendez-vous à la prochaine, je crois que c'est le 23 mars, mais vous savez comment on fait, vous, vous, vous checkez le Facebook, Ça s'appelle Studies. et on va être bien connectés d'ici là. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas à nous contacter aussi parce que tous les postes sont ouverts. Percu, keyboards, keyboard, le piano, la basse, tout ça. Vous venez, vous proposez vos morceaux et on les joue. On vous... Soit, vous... soit vous les jouez tout seul, soit on vous aide à les monter, mais en tout cas, la scène est ouverte, vous le savez. Bon week-end, à très bientôt. Bye bye, merci transcribe the